Bonjour à tous, c'est Pierrot Donalds pour Petit Tour de Magie Et c'est parti pour un nouveau tour de magie avec des cartes Toujours avec des cartes Alors cette fois-ci Ce tour s'intitule Le Mensonge Le Mensonge Et euh, il porte bien son nom Parce que regardez Je vais choisir, je vais prendre euh, 3 cartes au pif Enfin, trois paquets de trois cartes ah si, voilà. Là, 3, 3, 3. Donc là, on va prendre un paquet, et on va regarder la face de dessous. Donc là, normalement, c'est spectateur, mais je ne suis sans spectateur comme d'hab. Donc là, vous allez regarder. Ok C'est bon donc là, je me retourne. Je ne regarde pas. C'est bien, vous l'avez bien regardé. Bon, je la mets ici. Donc, je la mets sur le, sur les autres paquets. Et là, vous allez me mentir. C'est-à-dire que vous allez... Me, vous n'allez pas me dire la carte, mais vous allez m'en dire une autre. Et vous n'allez pas dire... Vous euh, d'as parce que c'est trop fréquent, tout le monde le dit alors c'est pas drôle c'est répétitif donc là vous me dites quoi par exemple comment 7 de trèfle d'accord, bon, on va compter hein. allez c'est parti On va là là, on va épeler 7 de trèfle donc S E P -T, T D E trèfle T R R E, F, L, E T, R E, F, L, E C'est bon Je suis un peu plus Ouais, c'est bon, c'est d'être bon Donc Là Là on va les étaler comme ceci Bien que vous les voyez toutes voilà, comme ceci. Donc, où peut-elle donc être Je ne pense pas que vous l'ayez mis à la fin, ni au début du paquet. Ni vraiment au début, ni vraiment à la fin. Ni là, ni là, mais ici. 6 de carreau, c'était votre carte. Et oui, c'était votre carte. Donc voilà. Donc maintenant, on passe aux explications. Explications. Donc, c'est un tour très très simple à réaliser, mais qui, a, qui porte un, un très très bel effet au spectateur. Donc vous avez votre jeu. Vos jeux, votre jeu, oui. Euh, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel jeu. Donc là, c'est un jeu banal. Donc, alors. Vous faites tirer spectateurs trois groupes de trois cartes donc 1 2 3 voilà donc l'autre pas l'autre moitié vous la vous la laissez tomber vous avez, vous aurez besoin que c'est que c'est que 9 cartes oui vous avez compris donc là vous allez, vous allez demander au spectateur de choisir un paquet par exemple on va prendre, il va prendre lui Là, dessous, c'est le 10 de pique. 10 de pique. Vous retenez bien le 10 de pique. Ensuite, les deux autres paquets, vous les entassez. Comme ceci. L'un sur l'autre. Et celui que le spectateur a choisi, vous le mettez dessus. Ensuite, vous lui dites de mentir. En gros, de ne pas dire la carte qui est sa carte, mais d'en dire une autre. Mais vous lui dites, vous, vous dites bien de ne pas dire d'as. Parce que vous expliquez que il y a trop de personnes qui le disent, patata patata. Ok. Donc là, par exemple, on va dire euh, 7 de, euh, 6 de euh, carreau. Donc là, on épelle 6. S I X. Là, quand, tu, quand vous changez de mot, vous n'oubliez vous, vous vous pas de reprendre le, votre jeu complet. D'accord. Donc 6 D E C un carreau C A R R E A U X voilà donc là vous avez épelé le alors son mot donc maintenant vous étalez les cartes comme ceci comme ceci et là vous dites que il est, je, que, tu, que vous ne pensez pas qu'il est ni au début ni à la fin ni vraiment au début ni vraiment à la fin ni au début ni, euh, ni ici mais en plein milieu 10 de pique c'était votre carte voilà voilà voilà donc euh, c'est Fini pour euh, cette vidéo de tour de magie. Euh, J'espère que, que vous allez passer un moment agréable, en tout cas moi bien, oui. Et puis voilà, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma, à ma chaîne et même de mettre un petit j'aime ou un commentaire pour toute question appropriée à, à cette vidéo. Au revoir